Salut, on va se faire une petite fiche méthode pour étudier le parallélisme de deux droites dans l'espace. Le 6% ici, ça veut dire que tu vas rencontrer cette méthode dans à peu près 6% des questions dans ce chapitre. Donc finalement, le 6%, tu peux avoir l'impression que c'est pas beaucoup. Donc, à partir de 10%, ça devient vraiment incontournable comme méthode. Donc tu vois, 6%, c'est pas, pas trop loin non plus. Donc finalement, c'est une méthode qui reste assez importante et qui peut te rapporter pas mal de points finalement. Donc je te conseille de la bosser. Alors, on va faire une petite figure d'abord. Il va y avoir deux cas. Donc, K1, les droites sont parallèles. K2, elles ne sont pas parallèles. Okay Donc, dans la plupart des exercices, en fait, tes droites, elles vont être désignées par des points. Tu vois A, B, C, D dans cette fiche. Donc, du coup, les droites vont s'appeler A, B, C, D, forcément. Et euh, dans la plupart des cas, en fait, les coordonnées des points, tu les auras. Tu vois 2, 1, 0, 3, 1, 2, etc. etc. Donc, finalement, tu auras les coordonnées des points, mais pas les coordonnées des vecteurs directeurs de tes droites, donc ces vecteurs directeurs la plupart du temps il va falloir les, les calculer. Bon, dans certains exos, quand même, tu auras euh, des vecteurs directeurs qui seront déjà donnés. Bon, dans ce cas-là, tu auras euh, leurs leur coordonnées, ils peuvent s'appeler U, V, souvent c'est par des lettres comme ça, V, W, peu importe. Donc tout ce que tu vois en remarque, hein, c'est ce qui arrive moins souvent, et du coup c'est en vert. D des, des primes, ben, ça, voilà, tes, tes droites elles peuvent aussi être désignées par des lettres. Euh, D, des, des primes, grand D, grand T, peu importe. Mais quand même, la plupart du temps, ça sera par des, des points. Alors, ce qui change entre parallèle et non-parallèle, en fait, c'est euh, juste la droite CD, tu vois, qui est un peu inclinée ici. J'ai juste changé les coordonnées du point D, et les autres coordonnées ne, ne changent pas. Du coup, le point D euh, qui change, ça te donne un, un vecteur V qui change aussi. Allez, on y va. Donc, première étape, déterminer ou rappeler un vecteur directeur de chaque droite. Alors, déterminer, ça va être la plupart du temps, comme je te disais, tes droites étant désignées par des points, bah, finalement, leur vecteur directeur, tu... tu tu les as pas. Alors, en tout cas, tu les as pas directement. Tu peux faire du calcul mental, mais je te conseille quand même de poser le calcul comme il faut pour expliquer au correcteur comment tu fais, etc. Donc voilà, le vecteur directeur le plus évident de la droite AB, c'est le vecteur AB, forcément. Pour CD, ben, c'est le vecteur CD. Alors il y a une infinité de vecteurs directeurs, tu vois, pour une droite, mais prends euh, prend les plus évidents. La droite s'appelle AB, tu prends AB. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, ben, ça je pense que tu sais faire en terminale, c'est celle de B moins celle de A. 3 -1, euh, 3, 1, 2, que tu as ici, et 2, 1, 0, pareil sur, sur la figure. Donc tu remplis en colonne, comme ça, comme ça, et ensuite tu mets des moins entre les deux. Si tu as deux moins à côté, tu mets des petites parenthèses, tu fais attention à ça, et tu trouves 1 2, moins 2. Alors, si tu es dans un exercice où on t'a directement donné un vecteur directeur euh, de la droite, ou si tu l'as trouvé euh, dans les questions précédentes, bah, du coup, tu tapes cette partie calcul, et tu mets juste U, de coordonnées, bon, 1 demi, 1 moins 1. Tu vois que U et AB, ce n'est pas les mêmes vecteurs quand même. U, il est, je l'ai pris exprès là, deux fois plus petit que AB. Donc tu ne vas pas remplacer U, enfin les coordonnées de U, ça ne va pas être 1, 2, moins 2. Okay? Ça va être 1,5, 1, moins 1. Fais attention, comme je te le disais, il y a une infinité de vecteurs directeurs pour, pour une boîte. Voilà, pareil ici, donc coordonnées de CD, ben, c'est celle de D moins celle de C, mais tu roules moins 2, moins 4, 4. Voilà, pareil, tu peux zapper cette étape si on te donne déjà un vecteur directeur et tu mets V de coordonnées, pareil, ici c'est divisé par 2, moins 1, moins 1, 2. Alors c'est divisé par 2 pour cette, dans cette fiche, hein, c'est pas toujours comme ça. Voilà, donc ça c'était le cas numéro 1, en fait tous les vecteurs vont être collinéaires, on va le voir après. Et le cas numéro 2, c'est la même chose pour AB, donc, tu vois AB n'a pas changé. Et CD, en fait il y a juste le point D qui a changé, les coordonnées du point D qui sont là, 2, moins 2, 6. Et du coup ça te donne moins 2, moins 3, 3. Ensuite, en fait, tu vas étudier la collinarité de ces deux vecteurs. Okay. Pour faire ça, je t'invite, si tu, si tu, on va le refaire ici, on ne va pas détailler comme dans la fiche méthode que j'ai faite en particulier sur euh, étudier la collinarité de deux vecteurs. Tu veux, donc, si tu veux beaucoup plus de détails, tu peux aller voir cette fiche méthode euh, dans, une autre, dans une autre vidéo. Donc, pour étudier la collinarité de deux vecteurs, en fait, tu vas faire le rapport de leurs coordonnées. Okay donc là, les coordonnées, bah, dans ta tête, tu peux les appeler x, y, z, x', y', z', et on va, on va faire x' sur x, y' sur y, et z' sur z. Okay donc là, en faisant ça, on trouve trois fois la même chose. Tu vois, moins 2 sur 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 2. Okay donc en fait, c'est deux vecteurs, donc CD et AB. On va avoir cette relation entre les deux, tu vois, que CD, en fait, c'est moins 2 fois AB. Voilà, tu, tu le rappelles ici, tu, vois, tu remets le moins de 2 que tu as trouvé là. Encore, encore une fois, si tu veux plus de détails, tu peux aller voir la fiche méthode associée. Et donc, comme tu as cette relation-là entre deux vecteurs, bah, tu peux dire qu'ils sont collinéaires. Voilà, encore une fois, ces deux vecteurs ils peuvent s'appeler U et V aussi. Euh, dans le cas numéro 2, ça ne va pas marcher. Quand tu vas faire x' sur x et y' sur y, déjà tu vas tomber sur deux, choses, deux résultats différents. Donc ça, ça c'est le signe que tes, tes vecteurs, en fait, ne sont pas collinaires, donc tu le dis. Voilà, et dernière étape. C'est là où il faut connaître le cours, en fait, pour passer, euh, donc pour en déduire, en fait, que les droites sont parallèles ou non, si tu veux. Il faut savoir faire le lien entre des vecteurs qui sont collinaires ou pas, et des droites qui sont parallèles ou non. C'est-à-dire que si tu as euh, des vecteurs directeurs de tes droites qui sont collinaires, en fait, collinaires, ça veut dire parallèle, entre guillemets, pour des, pour des vecteurs. Donc, finalement, si les vecteurs directeurs de tes droites sont collinaires, ben forcément, euh, tes droites sont parallèles. S'ils ne sont pas collinaires, elles ne sont pas parallèles. Donc, il y a vraiment un lien entre collinaires ou pas, et parallèle ou non, et ça, c'est le cours. Il faut le savoir. Voilà, du coup, petite phrase de conclusion. Tu vois, en trois étapes, en fait, c'est terminé. Donc, maintenant, je vais te montrer des applications. Donc voilà le genre de questions que tu peux rencontrer sur les droites parallèles. Tu vois, A, B et D ne sont pas parallèles. Montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Démontrer qu'elles sont non coplanaires. Alors, non coplanaires, c'est autre chose qu'on verra dans une autre fiche. Mais pour euh, montrer qu'elles sont non coplanaires, bah, tu peux avoir besoin de passer par parallèles. Tu vois, ça peut faire partie des, de questions plus, un peu plus euh, vastes. Tu vois, les droites A, D et B, C sont... Sont-elles par là Alors, des fois, on sait à l'avance ce qu'on va trouver, des fois non, tu vois, ça dépend de comment la question est posée. Des fois, ça fait partie d'une question plus vaste, tu vois, parallèle, séquente ou non coplanaire. Donc, d'abord, on fait parallèle, ensuite séquente, etc. Voilà. Bon, maintenant, bah, on va juste récapituler. Comme on a tout décomposé dans la, partie, dans la première partie, bah, là, tu vois, finalement, si on recolle tout, ça prend pas énormément de place, hein. donc quand parallèle, tu vois le seul truc qui va changer entre parallèle et non parallèle finalement, c'est un peu le... la ligne qu'on va ajouter, c'est celle-là en fait, la relation entre les deux vecteurs. Et sinon après il n'y a pas grand, -chose et y, euh, pas grand chose qui change quoi. Donc, tu vois cette ligne là Hop. qui n'est pas là du coup. Voilà, bah écoute, on a fini cette petite fiche, euh, comme d'habitude, euh, je t'invite à, à la télécharger sur mon site jebossetranquille.fr, euh, tu peux l'imprimer, euh, en faire ce que tu veux, mettre des couleurs, euh, la, la prendre quel, telle quelle ou la modifier, peu importe, c'est à, à toi de voir. Et donc euh, moi je t'invite à, bah, si tu regardes cette vidéo sur Youtube, à liker, t'abonner, partager, ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao